Nous sommes nés ici, il y a soixante ans. Et c'est ici, dans le Jura, que nous avons grandi. Chaque jour, nous imaginons. Nous créons. nous fabriquons des solutions pour vous. Avec nous, un jour, vous aurez envie d'une couleur, d'une autre, vous ferez des projets et puis vous vous lancerez. En confiance, tout simplement. Vous sentirez la beauté des matériaux bien protégés, l'intensité des couleurs, leur résistance. Et à chaque instant, vous ressentirez le bonheur d'être chez vous. Parce qu'avec nous, vous faites de votre maison un monde plus beau, plus accueillant, plus durable. Nous sommes à la source de vos projets. Nous sommes V33.